Victoire c'est succès que vous gagnez dans le combat. Selon Exode 14, verset 14, Seigneur a mais pour nous, nous-mêmes sans nous. nous. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 28, verset 7. Seigneur ya va faire nous craser tout l'ennemi qui va attaquer nous. Les vin sous nous, ils marché ensemble sur un seul chemin, mais ils ont gagné tout partout, les a et rap pour nous. Deutéronome 31, verset 8. Pour faire expérience pour voir, mon ah Dieu, pour témoigner puissance de Dieu, un il faut avoir des miracles. Il faut qualités d'adversité, qualités de vie avant mon Dieu agir. Et dans la vie, nous, nous faisons face à toutes qualité qualités de miraille. Pourquoi peut-être pas de gens réellement quoi que des mirailles qui bâtit dans la parole ou te dit? sans de près ou de loin miraille mais qui n'a cœur, qui t'est blessé que qui t'est trahi ou soit miraille doute. côté ou quoi bon Dieu, délivré l'autre monde mais au même nom. miraille manque de pardon que toute qualité miraille que nous fait face Josué a clamé Israël là, te fait face à Lyon Mirai qui Pas impressionnant. Bon Dieu, pas jamais souvent ba ou yon victoire dans la façon où vous voulez là. Ou bien dans l'heure que vous voulez là. Dans Esaïe 55, verset 8, bon Dieu dit L'idée pas, pas même avec l'idée pas nous. Chemin pas nous, pas même à chemin pas. C'est Seigneur même qui dit ça. Nous pa pouvons pas penser tant que mon Dieu. Nous pas pas anticiper que Jean gens déplace déplacé ou qu'il les gens déplacé. Mais nous devons croire que va le déplacer déplacé. Vous pensez que Josué a était la victoire il direct dans le Jéricho? Imagine yo yon fait yon jour, pas gen yon yon qui passe. Deux jours, pas gen yon pas passé. Quatre, cinq, six jours, pas gen yon qui passe. Mais nan, tant bon Dieu te gen planifié, c'est se sous septième jour Josué a remporté la victoire. Je mets victoire à ses obéissances. C'est de tes bon Dieu, avec confiance. Ça, c'est feuille de route là pour remporter la victoire. C'est de tes avec confiance que bon Dieu a bas ou son besoin. De même, l'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 5, pour nous-mêmes, nous gagnons espoir bon Dieu va faire nous grâce parce que nous gagnons plus confiance dans lui. C'est ça même, Naptan. Remercie pour voir l'esprit bon Dieu qui a travaillé dans nous. Esaïe 40, verset 31. Mais Seigneur, il y a Bay gens qui mette confiance dans les forces encore. Tant qu'on a mal fini, il y a des zèle pour lever et aller. Il y a courir couilles sans pas jambe Il y a marché, il y a Dieu bénédiction bon Dieu tout de rapport avec temps, bon Dieu fixé pour délivrer de, de même Somme 130 verset 5 dit, moi mettez tout espoir dans Seigneur ya moi tout espoir dans sa dit ma foi est victoire sûre et certaine a venir l'heure était tendre bon Dieu Si vous avez un million qui barre la vie, quel que soit grosseur, quel que soit gentil et solide, ou même capteur de là regardez, vous pral le brisé. Si parfois vous ne sentez pas qualifié, ou bien vous ne pas digne pour mon Dieu utiliser, eh bien, je ne ou, ou, ou pas le premier monde qui sentir comme ça. Et même des grands héros de la Bible, tu sorti, sorti le même problème, non Parmi lesquels, Moïse ne te sent-il pas qualifié pour te diriger, peuple Israël-là Pierre ne te sent-il pas digne pour te laver, Pierre Jésus La Bible laisse clair que ce n'est pas de qualification, nous, Mais il s'agit de pouvoir, bon Dieu, qui travaille dans nous. Si vous gagnez un miracle qui barre la vie, quel que soit grosseur, seul, quel que soit et cas solide, ou même le capteur de la gardez vous pouvez briser. Si vous ne vous pas qualifié, ou bien vous ne ou pas digne pour mon Dieu utiliser, eh bien, je vous dis, vous ne vous qui pas comme ça. Et même des grands héros de la Bible, tu sont senti le même problème là. Parmi lesquels, Moïse, ne as sent pas qualifié pour te diriger pour Israël israël Pierre, ne sont sent pas digne pour te laver Jésus. La Bible là, est clair que, il n'y pas de qualification, là, mais il s'agit de pouvoir, mon Dieu, qui travaille dans nous. Et l'apôtre Paul te garde toute connaissance li te gagne comme fatra pour mon Dieu es capable d'agir à pouvoir. Bon Dieu qualifie monde qui pas qualifié pour faire travail. L'homme garde son apparence externe, mais bon Dieu garde bon dans le fond Ainsi que je dis, si vous pensez que grâce mon Dieu pas pour vous, si vous pensez que vous pas chambre ka à qualifié mais ça, ça c'est pour vous. Je dis à moi, je veux dire au Seigneur, bon Dieu nous a perçu au champ où il est. à toute faiblesse où il est. L'accepté à tout défaut Et erreur où il Et le niveau social. Bon Dieu apprend au champ où il Ou déjà, oui, bon Dieu parlait les mondes tout qualifié, Mais plutôt, les qualifiés des mondes. Peu importe où t'es détruit, brisé, dommagé, Peu importe avec ça où t'as lutté dans le passé, Ou avec ça où t'as lutté maintenant. De Corinthiens 12 verset 9 Puissance n'en pas parfaite pour où l fait. Nous, nous, nous sommes à la hauteur du principe de Dieu mais grâce, Jésus lui, Jésus vivre la vie parfaite que nous ne sommes pas capables de vivre. Il mourit pour que nous soyons capables de la joie dans notre cœur et pour nous vivre avec lui pour tout le temps. Lorsque le monde dit ou pas assez bien, songez que l'autre a vivre dans le péché toujours, Christ l'a mouru pour nous. vous. Bon mais nous changeons nous. Mais heureusement, il nous a pas quittés comme ça. Il nous a promis, nous avec cet esprit. À travers lui, il nous a à côté que nous n'avons pas jamais pu arriver à effort personnel. Il nous a mis à part pour nous accomplir de grandes choses dans le royaume. Il transformer a transformés. Il nous la façonner en vaisseau qu'elle a utilisé. Les disposer et les prêt pour le toucher ou avec l'amour. Et faire des rouillons instruments pour gloire. Si vous sentez au loin, bon Dieu, vous et Si vous sentez au perdu, retournez et vous Si vous sentez au désespéré, courez-vous joindre rejoignez ni pas pour refuser, ni pas pour ou On ne peut nettoyer mauvais acouillot avant de venir jouer. On pas rien pour poser tête aux questions. Comment ne pas habiller pour venir jouer. On ne pas mémoriser chaque verset dans la Bible. On à bras ouverts pour l'embrasser petite garçon, pour l'embrasser petite fille que je en pile. alors, mon Dieu c'est pour mon brisé, nous n'est pas fait pour coup à un cou qui la donne, qui sauver par moyen grâce mon Dieu. Ça ne nous pas de nous, pas rien nous capable faire pour nous joindre faveur mon Dieu. Tout ça à cause dans mon lit qui sont condition ainsi que les nous vient joindre tout sale, tout fatigué. L'iletroye nous, et l'iletroye nous, bienvenue dans le royaume. Les tout le monde rejete nous, nous avons eu un champ. Je ne sais pas qu'on à qui ça, on fait face aujourd'hui. Je ne sais pas qu'on ne problème à qui nous déroule. C'est solution que nous cherchons. Je ne dire que qu'il y a solution à qui nous elle n'a Jésus-Christ. Même bon Dieu qui te protégé Daniel dans le trou qui te plein lion a protégé aussi à toute famille. Même bon Dieu qui t'a protégé Joseph l'a jeté dans puis il a pour vendre en esclavage après il a jeté la prison et puis de prison tout de suite en premier ministre. Même bon Dieu ça a guidé-vous. Les tout toutes pour vous. Bon Dieu qui te la de pep la, est là la main dans le désert à peuple israélien là, c'est même bon Dieu ça qui déjà planifié toutes bagages pour vous. Même bon Dieu qui a le pouvoir pour calmer vent ou grosse tempête no, c'est même bon Dieu ça qui les tempête qui dans la vie là. Dans Jérémie 29, verset 11, bon Dieu dit, c'est moi-même qui connais ça, me vient dans la tête pour nous. C'est moi-même, Seigneur, qui ai C'est bien nous, je suis pas mal nous. Je suis demain nous jouons ça dans temps, Bon Dieu, il y a un plan pour nous dans le désespoir. Les gens yon plan pour nous dans douleur. Nou yo. toutes les tout bagay par être sans sens. Les années pas marcher. Les probabilités pas en faveur. Mon Dieu a yon plan pour nous retirer en douleur. La aider ou surmonter les problèmes. La guider sur le chemin. Ainsi e que avance. Continue avancer, continuer à avancer. Changez attitude, reprendre force. Le yon moun pe di sof, bali force. Le yon moun febli, mwen bali courage encore. isaïe 40 verset 29. Si bon Dieu pour nous, qui laisse ce qui va nous? Romains 8 verset 31. Seigneur va mettre nous devant, nous pas chambre Nous sommes toujours en haut, nous pas chame en bas. Depuis nous suivre tout l'autre Seigneur mon Dieu nous hein. Depuis nous faire tout ça, moi de nous faire chaud diya. De 28 vers verset 13. Ou c'est mon qui a victoire, ou pas mon qui a victime. Ainsi que, pigau tête ou, tête, pas fatigué. Viens jouer Jésus, la renouveler force, pas découragé. Mettez confiance en lui, continuez à marcher par la foi en die. bo Dieu. Bon Dieu, pour l'ouvrir, porte vous pour vous. Bon Dieu, dans la situation que vous avez. Parfois comme humain, nous comme dînons que nous. Comment mon Dieu fait tout plan pa nan yon, le temps ça pour délivrer Même abdiou. chemin libre pas limité, même gens avec chemin Plein Plan le plus grand que plan pas Dans le moment de dépression, là on pense arriver dans le point de rupture, là on pas qu'à supporter encore, laisse ça mon Dieu faire intervention pour. Parmi tout le monde qui marchait sur la terre, il y a un monde qui marquait une différence. Parmi tout le monde qui apprend et le que qui oublie, il y a un monde qui doit toujours rappeler. Seulement un nom. Et non ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, pas seulement un homme, pas seulement un grand homme moral ou un grand prophète. Mais Jésus, c'est unique, petit bon Dieu. Seul monde qui sortit dans ce ciel-là, vivent une vie sans reproche, les mourit pour pécher le monde. Ensuite, les ressuscité en victoire. Jésus, c'est unique monde qui a miséricorde illimitée, compassion, pouvoir et autorité. C'est unique dans le dernier acte en de les briser pour l'enfer pour acheter et pour acheter. C'est peut-être ça, non le saint, non le dépasser tout l'autre, non. Pas de personne qui t'en coule. Dans toute histoire humaine passée, présent, futur, pas chambre chambres au monde pour Jésus. C'est dans nos lits et avec lui nous dirigeons prière nou et adoration. Nous ne pouvons pas la foi dans une divinité vaine sans nom. Nous adorons un bon Dieu spécial, Jésus. C'est un nom qui implique l'action. des pouvoir dans nom Jésus. Des moyens tremblés devant nous Jésus. L'obscurité prend la fuite devant nous Jésus. Maladie guérit dans non Jésus. Non tout-puissant et vivifiant, les de force dans moment faiblesse. C'est non que dans l'Ancien Testament, les prophètes te prédit. Non que de générations en génération, ils pour entendre. C'est nous qui avons le pouvoir pour sauver tout le monde qui peut. Selon acte des Apôtres 4, verset 12, c'est lui-même celle qui a sauvé le monde parce que mon Dieu pas peut non aucun autre monde sur la terre qui est capable de délivrer. Non, non, Jésus, le monde levé, vivant encore. Non, non, Jésus, pécheur sauvé. Non, non, Jésus, quand on sortit dans le noir pour entrer dans la lumière. Et lorsque tu es arrivé dans la bouteille, c'est non, Jesus, flechi, e se non, Jésus, que tout genou prend le et tout l'âge prend le que Jésus est seul Seigneur. Tout l'autre non, y pour passer, seulement non, Jésus, qui est pour rester pour tout temps. la foi en lui ou, ou mettez genoux à terre et adorer nos sacs qui parient à tache là qui sauver monde là sous la croix avec son lit et qui baille ville pour sauver vous les mais on, les préoccuper pour vous les promettre que tout le monde qui invoque non la sauver ainsi si vous si sentiez ou fatigué Découragé, sans secours, éterné sous cabane l'hôpital, sans espoir, rien unique non ça. On a saisi comment la délivrer. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 9-11, c'est peut-être ça, bon Dieu lever Jésus, mettait Chita à côté qui les bali, ils ont nom qui plus grand que tout l'autre nom. Quand ça, tout ça qui est dans le ciel, tout ça qui est sous terre et en bas tout va mettre les genoux à terre devant. Par respect pour nos bons dieu tes Tout le monde va reconnaître Jésus-Christ et Seigneur. Ça va servir en louange pour bon dieu papa. A. Si vous mettez confiance en nous, vous acceptez Jésus comme sauveur, vous va sauver la vie, vous va remporter la victoire sur tout l'ennemi. Toute affliction, découragement, vous allez vivre avec cœur posé, vous allez réussir dans tout ça, vous faites. Et pas de miracle capable kap de faire un facteur. Si vous quittez pour voir Jésus demeurer dans la vie. Jésus dit dans Jean 14 verset 23. mon qui même, ceci là qui fait tout ça m dit le fait. Papa me va tout. Papa me va venir joindre en ensemble avec na vive Si vous acceptez Jésus vivre dans vous. A des capable capable de devant, ou toujours porter victoire dans quelle que soit la situation trouvée. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie, que mon Dieu protége. Amen. Amen.